Au chaque de l'île, et c'est courir, oh les oh. Alléluia! Petit on oh. pargne Petit On tu à pas <t 'en> <t 'en> La soufflait, de moi, tu Tu la vie de moi tu sous Qu'est-ce que vous C'est suis défendue Amen. Le monde te connaît pas de semain. Diab te fait toute qualité plan. Il fait toute trajectoire pour le faire. Souw on et pas fort diable. Et parce que les qui échappent, Beaucoup de crayons le pas Beaucoup de crayons le pas connait. Les vols sont li pas Là menou pour aller coucher à gasso. Pour elle jeter Timoud, oui. la menon pour son prostitué la menon oui. oui. pour Alléluia, pour ses qui kidnappés, la menon pour ton madan victime, la menon pour ton kidnappé, la menon pour ton volet, la menon pour tes vives dans le droit. Mais bonjour, oui. bonjour qui échappé, oui. bonjour qui n'est pas te connaît. Gou moua, pas de calcul là. semaine, li pas de contrôle. minute, li pas connaître. Minute, vous à mais moi, Seigneur, prend la vie, Ménem. Minute, vous mais la vie, Ménem, ne pas de connaître. Minute, vous à genoux, pas de connaître. Ah! Christ te fait grâce Oh mon papa de Céceline qui est micro dans Moi même qui pas faire. Mais Jésus te fait grâce Moi même qui pas d'ouais Mais Jésus te fait grâce On dit merci Seigneur On dit merci Seigneur Merci en pile Seigneur pas chamblier sa Jésus-Christ fait pour vous. Pas chom propose moun de bien. Chèque fille, sou mariée madame. Pas propose moun de bien. ouais gade fom moun boue, gade famille ou. Gade sœur la boue. Oh, gade koto sorti à boue. Gade nan kati ou levé a boue. Pas chom propose moun de bien sous moun. Amen. Ancien pédal, ancien aona, ancien trois pédales pas chamblier ça, Alléluia, Dis merci Seigneur, bon Dieu béni